Cette idée de recherche de fuite, nous avons des traces d'humidité de dans une pièce, là, sur le mur, à l'extérieur, quand il pleut, l'eau ne s'évacue pas. Comme ici, avec la pluie, là, on a une descente de pluviale qui est juste là, à l'angle, avec une fissure. Voilà. Et quand l'eau, elle coule, hop, on voit très nettement l'eau qui s'infiltre dans le mur, donc à chaque pluie toute l'humidité va dans le sol et remonte à l'intérieur puis détecté.